somme des premiers entiers. On veut démontrer la formule somme de k pour k de 1 à n qui est égale, on va démontrer, à n fois n plus 1 sur 2. Bien sûr, cette expression veut dire on additionne tous les nombres à partir de 1 jusqu'à n. Les nombres entiers. 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n. C'est la somme qui est écrite ici. Et bien sûr, il faut montrer que ça c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Alors, on va vérifier que cette formule est égale pour 2, pour 3 et pour 4. Par exemple, pour 2, c'est-à-dire 2 termes, 1 plus 2, c'est égal à 3. Et de notre côté, si n égale à 2, qu'est-ce qu'on a ici 2 fois 3 sur 2, qui est égal à 3. 3 égale 3. Pareil, quand n égale 3 ou quand n égale 4. On va poser Sn, c'est-à-dire cette somme-là, la somme pour k égale 1 jusqu'à n, de K, la somme qu'on est en train de calculer. Alors, on va exprimer Sn plus 1. Combien ça fait Sn plus 1 C'est la somme des K pour K de 1 à n plus 1. Autrement dit, c'est tous les termes de tout à l'heure, plus n plus 1, ce qui nous donne Sn plus n plus 1. Sn plus 1, ou Sn 10 n plus 1, égale SN10N plus N plus 1. On va utiliser une suite auxiliaire. VN égale SN moins 1 sur 2 N au carré. On introduit cette suite auxiliaire. Dans le but, vous allez voir tout de suite. Calculons d'abord VN plus 1 moins VN. VN plus 1 moins VN. Autrement dit, la différence de deux termes consécutifs. Combien ça fait Vn plus 1, c'est exactement ça. Mais à la place de n, on met n plus 1. Sn plus 1, moins 1 demi n plus 1 au carré. Donc ça, c'est Vn plus 1, moins, et après, on écrit Vn, c'est-à-dire Sn moins 1 demi n carré. Qui est égal Faisons les calculs. Si on ouvre les parenthèses, on obtient Sn plus 1 moins Sn d'un côté. Et puis, on va développer ça et ça. Moins un demi facteur de identité remarquable, n au carré plus 2n plus 1, moins moins avec plus, 1 demi n carré. Qui est égal Sn plus 1 moins Sn qui Sn plus 1 moins Sn, c'est n plus 1. Ici on développe moins 1 demi n carré moins 1 demi fois 2n, ça fait moins n moins 1 demi fois 1, ça fait moins 1 demi plus, n'oublions pas, 1 demi n carré qui est égal. Regardez bien, ces deux termes s'annulent parce qu'ils sont opposés. n et n 1 s'annulent parce qu'ils sont opposés. 1 moins 1 demi égale 1 demi. On vient de trouver donc que vn plus 1 moins vn est égal à 1 demi. Pour tout n, cela veut dire que la suite vn est une suite arithmétique. La différence de deux termes consécutifs est constante. Comment on écrit Vn en général Vn égale V1 plus N-1 fois la raison. C'est la formule générale. Ou si vous voulez, est égal à V0 plus NR. Mais chez nous, ça commence à 1. Donc, V0 n'existe pas. Donc, Vn est égal, c'est qui V1 Mais V1, d'après la définition, c'est S1 moins 1 demi fois 1 carré. S1, c'est 1, moins 1 demi fois 1 demi, fois 1 carré, moins 1 demi, égale 1 demi. Donc, V1, c'est 1 demi, plus N moins 1, fois la raison qui est égale à 1 demi. Développons tout ça, 1 demi moins 1 demi disparaît, est égal à n sur 2. Vn est égal à n sur 2. Et bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'on vient On va revenir, je rappelle que Vn égale Sn moins 1 demi n carré. Pour trouver Sn, c'est notre but, Sn égale Vn plus 1 demi n carré. Ça est égal à ça plus ça. On remplace Vn c'est n sur 2 plus n carré sur 2. On met un facteur, Sn, on met un facteur n facteur de n plus 1 sur 2. Et voilà, on a trouvé la formule demandée. Sn égale 1 plus 2 plus 3 plus plus n moins 2 plus n moins 1 plus n. Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait écrire de nouveau Sn, ce que Gauss a fait, mais dans l'autre sens, en descendant n plus le nombre précédent, n moins 1, plus le nombre précédent, n moins 2, plus etc, plus 3, plus 2, plus 1. Pourquoi j'écris ça Tout simplement, je vais additionner Sn plus Sn, ça fait 2 Sn, et parce que l'astuce est ici. Regardez bien. 1 plus n, 2 plus n moins 1, 3 plus n moins 2. Combien ça fait chaque fois qu'on additionne Combien ça fait 1 plus 1. Ici, 2 plus n moins 1, ça fait aussi n plus 1. Ici, 3 plus n moins 2, ça fait aussi n plus 1. Etc. Chaque fois la somme des termes fait n plus 1, là aussi, n plus 1, n plus 1, n plus 1. Combien de n plus 1 j'en ai Ça veut dire combien de paires j'en ai ici. Comptons les paires. Une paire, deuxième troisième paire n, deuxième paire, n moins deuxième paire, n moins unième paire, n paire. Je recommence Allez, on recommence. Première paire, deuxième paire, troisième paire, n moins deuxième paire, n moins unième paire, n paire. Donc il y a n fois. Ça veut dire que 2 Sn égale n plus 1 fois n. Ça veut dire que Sn égale n fois n plus 1 sur 2. C'est la solution classique trouvée par Gauss quand il avait 7 ans, d'après ses mémoires. Gauss a trouvé ça quand l'institut lui a donné d'additionner 1 plus 2 plus 3 plus 100. Pourriez-vous dire dans quelques secondes combien ça fait cette somme de 1 jusqu'à 100